Bonjour tout le monde ah oui. bonjour. bonjour voilà c'est fini toutes les belles choses ont une fin il paraît toutes les belles choses ont une fin il paraît voilà. mais c'est pas fini entre nous enfin pas encore pas encore <rire> ça viendra un jour on a encore le temps voilà les amis un an que ce programme existe, un an que vous suivez, un an que vous êtes abonné euh, à ces vidéos de millésime, votre meilleure année. Un an de vidéos euh, dans lequel euh, nous nous sommes livrés, où vous nous avez suivis euh, dans mon quotidien, mais dans le nôtre également. Un an où euh, j'ai voulu vous démontrer, où on a fait ça ensemble également, euh, le plus souvent possible, qu'il était possible de rester optimiste et positif dans toutes les situations du quotidien. Voilà. Ces vidéos avaient pour but de vous montrer par l'exemple qu'il était possible de voir les choses de façon optimiste, de faire les choses, euh, d'agir et d'être surtout positif par rapport aux événements. Quoi qu'il arrive, c'est nous qui interprétons les événements. Et toi, au bout d'un an, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience Tout ça. Voilà. Moi, j'en retiens énormément. Bon, il faut dire que c'est vrai, de nous deux, c'est moi, moi qui ai le plus donné de ma personne. Donc, euh, des périodes où j'ai regretté d'avoir euh, lancé ce défi, parce qu'un an, c'est vrai que c'est extrêmement long pour faire ce programme. Mais, euh, donc, d'ailleurs, vous avez vu probablement cette vidéo où je dis que ben, j'étais à deux doigts d'abandonner et vous m'avez encouragé. Mais voilà, un défi extrêmement lourd, mais qui est plein de sens. Aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, nous tournons ensemble cette dernière vidéo. Quels sont les avantages que j'en tire eh bien, Les premiers, c'est que j'ai dû, de façon très consciente, vivre mes journées. Camille, qui est à côté de moi aussi régulièrement, avait des idées. « Mais ça, il faut le filmer, ça, il faut qu'on le raconte. » Merci. Je t'ai intermercié devant tout le monde, parce que tu as participé également à la réussite de ce programme. Merci à toi d'avoir accepté de me soutenir dans ce projet, parce que sans toi, ben, je n'aurais pas pu réaliser ce projet, je n'aurais jamais pu filmer tout ça. Et merci à toi, parce que tu, tu m'as soutenu, et je tiens à faire savoir à tout, euh, tous nos auditeurs, que si j'ai pu aller jusqu'au bout, c'est aussi grâce à ma série. Donc, euh, tous ces jours-là m'ont permis de prendre conscience, et quand je regarde ça avec recul, je me dis, « Punaise, c'est vrai qu'ils s'en passe beaucoup euh, au bout d'un an, ça sert un petit peu de, de journal de bord. » J'ai envie de dire, voilà, c'est fini, le programme est fini, je suis content qu'il soit fini, euh, alors, vous allez me manquer, j'espère que nous allons vous manquer aussi <rire> parce que si on vous manque c'est très très bien parce que même si ce programme là est fini bien entendu je continuerai à faire de la vidéo je continuerai à enregistrer des messages je continuerai à vous amener avec moi dans mes voyages d'ailleurs j'ai déjà d'autres séries de vidéos qui sont déjà prêtes en ce moment donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube n'oubliez pas de mettre un gros like en bas des vidéos et de les partager de partager ce programme, d'en parler autour de vous si ça vous a fait du bien, partagez-le mais si ce programme est fini, nous, nous n'avons pas fini de se voir car j'ai encore plein d'idées, plein de vidéos euh, en projet pour vous. Déjà, il y en a quelques-unes qui sont tournées, qui ne sont pas encore montées mais qui sont tournées, donc on ne se quitte pas. Voilà les amis, merci d'avoir été si fidèles pendant un an, merci pour votre soutien. merci pour les messages nombreux que, que j'ai eus de votre part. Merci parce que si j'ai réussi ce défi, c'est aussi grâce à vous. Merci de m'avoir soutenu. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans d'autres séries de vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons et tous les liens qui sont en dessous de cette vidéo, parce qu'elles vont mener vers pas mal de choses très intéressantes, que ce soit des vidéos, des e-books ou quoi que ce soit. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. À très bientôt les amis. Youhou, c'est fini, c'est fini, c'est fini, j'ai fini le défi, je suis content, je suis content, c'est fini le défi, youpi <rire> Voilà, c'est fini, c'est fini, youpi Simplifiez-vous la vie et soyez heureux et ne l'oubliez jamais Salut les amis